Pourquoi ce personnage regarde-t-il ses pieds Pourquoi le plan les cadre-t-il de manière si insistante Le spectateur ne le saura qu'à la fin du quatrième épisode de la série. John Locke était paralysé avant le crash. Le pied dans Lost va alors devenir un symbole important des miracles de l'île, de ses incroyables facultés. Ce n'est pas pour rien qu'on se focalisera sur un pied, encore une fois quand nos survivants découvriront les restes de la statue de taourette Le pied est l'icône du tout est possible sur l'île, que l'île nous montre le chemin qu'il faut emprunter, un membre du corps que l'on peut opposer à la main qui quant à elle symbolise la triste réalité, le tragique dans l'œuvre. John Locke est ainsi le premier personnage qui nous semble connecté au lore de Lost. Il ne semble pas ordinaire, il n'est pas comme les autres, il est spécial. Les spectateurs vont en être vite convaincus mais le premier qui en sera persuadé c'est bien John lui-même. Il peut à nouveau marcher, il est là pour une raison, il doit marcher vers son destin. How is he? He's amazing. He's the youngest preemie to ever survive in this hospital. He's had infections, pneumonia, you name it. And every time he knocked them out. He is a fighter, your little John. Le passé de John Locke peut être résumé de manière très simple, il a eu une vie de merde. Abandonné à la naissance, il va passer une enfance chétive et discrète, deviendra un adolescent qui ne trouve pas sa place dans le monde, se fera arnaquer par ses parents biologiques qui lui voleront un rein, la femme qu'il aime refusera sa demande en mariage, il sera trahi par Eddie, propulsé du huitième étage par son père ce qui le rendra paralysé avant d'être refusé au Walkabout d'Australie à cause de son infirmité Ouais, John Locke a une vie de merde. Le miracle qui se passe sur la plage est le premier cadeau que lui fait la vie. Ainsi, une relation particulière va naître entre Locke et Lil. Pour la première fois de son existence, il peut devenir quelqu'un. Pour la première fois de sa vie, il peut être, comme tout le monde, recommencer sa vie à zéro. Everyone gets... Mais être comme tout le monde ne l'était-il pas en fait déjà avant le crash John Locke a, comme nous tous, eu des moments difficiles dans sa vie. Très difficiles même. Malgré tout ce qu'il a subi, il a continué sa vie à essayer, du moins, de survivre. Les spectateurs trouveront forcément tous un écho de leur vie dans l'histoire de John. Il est comme vous, il est comme moi, il est humain. Et sa vie de merde semble se terminer quand il découvre l'île comme la nôtre semble se mettre en pause quand nous regardons un épisode. Sa paralysie soignée semble nous encourager à continuer de marcher car la série va nous montrer comment et surtout dans quelle direction marcher. John Locke est le personnage qui se rapproche le plus des spectateurs. Il est ordinaire. Comme il le dit, il n'a rien de spécial. Il est juste un être humain comme tout le monde perdu qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Jack. Meat potatoes. believer magic. Voilà pourquoi l'appel au destin de Locke semble si particulier, car il est convaincu d'être ordinaire, alors que malgré le fait que nous le sachions aussi, une part de nous ne peut s'empêcher de penser qu'il est destiné à un parcours extraordinaire. Cette ambivalence entre l'ordinaire et l'extraordinaire est ce qu'il y a de plus intéressant chez le personnage. Qui est-il vraiment Et que doit-il faire John Locke est LE personnage mystérieux par définition. Son lui sur l'île semble si différent de son lui dans les flashbacks. La raison de son handicap nous sera même cachée jusqu'au milieu de la troisième saison. Mais plus le mystère se désépaissit autour de son passé, et plus nous nous rendons compte qu'il est comme nous. L'homme plein de sagesse fut quelqu'un de très colérique dans le passé, cet homme si apaisé était en fait aussi quelqu'un de très stressé, cet homme si extraordinaire est en fait ordinaire. Notons aussi que dans cette scène, il dit qu'il ne croit pas en grand chose, qu'il est un homme de science, un discours qui changera rapidement. Dans la première saison, sa relation avec l'île va progressivement se transformer, d'abord en simple curiosité, puis en passion, puis enfin en dévotion. Locke va adopter un comportement de plus en plus religieux à l'égard de l'île et le sacrifice de Boone signera son point de non-retour. The island brought us here. This is no ordinary place. You've seen that, I know you have. The island chose you too, Jack. It's destiny. Did you talk with Boone about destiny, John? Boone was a sacrifice that the island demanded. L'opposition entre Locke et Jack commence réellement dans le final de cette première saison. Ils ont beau se ressembler en bien des points, les deux ayant dû subir les actes de leur père, les deux ayant perdu celle qu'ils aiment car ils n'arrivent pas à lâcher prise, les deux ayant beaucoup trop de colère pour avancer, ils ont beau se ressembler, ils diffèrent par leur philosophie. Cette scène montre clairement la rupture de Locke avec son passé. Dans le final de la première saison, Locke est enfin devenu Locke. Ce que Locke déteste chez Jack, c'est qu'il lui fait trop penser à son passé. Car Locke était comme Jack, têtu, incapable de lâcher prise, à rationnel. En s'opposant à Jack tout au long des épisodes, c'est comme s'il essayait de fuir qui il était vraiment. Un homme de science, lui aussi. Mais à présent et dès le final de la première saison, Locke est un véritable homme de foi. Et c'est ainsi que s'achève l'évolution du personnage. Oui, voilà l'étrange destin extraordinaire de John Locke. Dans le reste de la série, il n'évoluera pas, il n'évoluera plus. C'est ce qui rend ce personnage si intéressant à étudier après un visionnage total de Lost. Locke va passer les saisons 2, 3, 4 et 5 à se remettre à douter, puis à avoir foi en l'île, douter à nouveau, ravoir à foi en l'île, etc. Cette balance entre l'ordinaire et l'extraordinaire, ce conflit intérieur qui le consume, l'homme de science en lui et l'homme de foi qu'il devient va se retrouver très souvent à basculer d'un côté ou de l'autre. S'il était auparavant manipulé par son père, il sera dans la deuxième saison manipulé par Sawyer, Ben et la station de la perle qui lui fera commettre l'irréparable. Retour à la case départ en saison 3, tout ça pour se faire manipuler par Ben, encore, puis par le monstre, puis par une vision de Walt qui est probablement, là encore, le monstre, etc, etc. Locke est prêt à tout pour prouver sa dévotion envers l'île, convaincu qu'il a une destinée, mais cette dévotion lui fait toujours prendre les mauvais chemins, va continuer de le faire souffrir. Il continue d'être enfermé dans son rôle de pion, manipulé, persuadé que tout ceci a un sens. Il est la figure même du personnage enfermé dans sa boucle, déboussolé, à jamais piégé dans sa confusion. Il est même ironique de voir à quel point John Locke aime les jeux, que ce soit le backgammon qu'on lui associe dès le début de la série, ou bien le jeu de stratégie dont il joue pendant ses pauses. Chasser ou se repérer est aussi un jeu à ses yeux, et l'île devient le terrain gigantesque d'une partie dont il ne connaît pas les règles. L'ironie ici, c'est que les gens l'utiliseront toujours comme ce qu'il est, un simple pion. Enfermé dans sa boucle, déboussolé, à jamais piégé dans sa confusion. Même quand il mourra. Il était à la fois convaincu qu'il était spécial, mais aussi perdu dans sa foi. Convaincu qu'il devait gagner la partie, mais aussi en train de douter de l'existence du jeu. Locke a un passé de merde, une vie de merde, même sur l'île, et surtout une mort de merde. Une chose que le monstre nous rappellera bien une fois qu'il possédera son corps. Benjamin? Si à première vue on pourrait penser qu'il s'agit là d'une sorte de message de la part des showrunners qu'un comportement religieux peut avoir de graves répercussions, que la spiritualité est mauvaise, il n'en est rien, surtout quand on voit la fin de la série. Locke n'était pas le seul à se penser spécial, loin de là, ça dépassait le cadre de la foi ça dépassait le cadre du jeu. Ben, Widmore et même Richard sont convaincus que Locke a un destin. Mais alors pourquoi Si la mort pathétique de Locke était déjà assez ironique en soi, la révélation de pourquoi il est spécial en saison 5 l'est encore plus. Dans l'épisode Jughead, Locke apparaît à Richard dans le passé, en 1954. Puisqu'en 2004, Richard lui a dit qu'il était spécial et que Locke est devenu leur leader, celui-ci lui raconte donc qu'il sera leur leader à un moment donné et que mieux que ça encore, c'est Richard lui-même qui l'a nommé. Richard va alors s'intéresser à Locke dès la naissance, le suivra de près une partie de sa vie et les autres attendront donc sa venue sur l'île durant 50 ans. 50 ans à attendre celui qui, d'après ses dires, a été envoyé par Jacob et semble indépendant du temps. Tel un messie, Locke dévale la colline et annonce sa naissance prochaine. Et comme une prophétie, il révèle qu'il est leur futur leader. Les autres sont convaincus que Locke est spécial Uniquement car Locke leur a dit qu'il était spécial. John, you can't die. You've got too much work to do. We've got to get you back to that island so that you can do it. Over uh, 20 years ago, a man named John Locke. He walked right into our camp and he told me that he was going be our leader. Oh, I've gone off the island. Cette révélation est en fait la même que toutes les autres à son sujet, elle vient nous révéler que John n'est pas spécial, une ultime fois. Il est ainsi enfermé dans sa boucle, déboussolé, à jamais piégé dans sa confusion. Enfermé dans sa boucle. Ce n'est pas pour rien qu'on a toute cette histoire de boussole, elle aussi piégée dans le temps. Locke redonne à Richard la boussole que Richard redonnera à Locke 50 ans plus tard. Comme le personnage, l'objet n'a ni de commencement, ni de finalité. Locke est enfermé dans sa boucle, déboussolé, à jamais piégé dans sa confusion. Il n'a jamais été spécial, il ne l'est que car il pensait l'être. Le destin de John Locke est de ne jamais avoir eu de destin. Every single second of my pathetic little life is as useless as that button. Pour renforcer cette idée que cette boucle est incassable, qu'il n'y a aucun moyen de la briser, John Locke est un personnage qui, malgré sa vie pathétique, ne la regrette jamais, ne la rejette jamais. Selon lui, tout ce qui lui est arrivé doit rester comme ça, non pas uniquement car tout a une raison, mais aussi et surtout car sans ces événements, il ne serait plus l'homme qu'il est aujourd'hui. Ce n'est donc pas pour rien que son nom est le même qu'un philosophe du XVIIe siècle, dont une partie du travail a été de considérer l'expérience comme le fondement de toutes nos connaissances. Rien n'est plus important que nos expériences, et notre esprit est le produit de toutes nos épreuves. What the hell is that? Toujours dans la cinquième saison, nos survivants vont retourner à la nuit de la mort de Boone. Cette fameuse nuit qui a marqué le changement de Locke en homme de foi. Cette nuit-là, John est abattu, rongé à la fois par la culpabilité et le désespoir, perdu dans ce que l'île attendait de lui. Mais le Locke du présent ne veut pas interférer avec son lui du passé. Il pourrait l'aider, lui indiquer vers quel chemin il doit marcher. Mais non car sans cette douloureuse expérience, il ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Tu veux revenir là Pourquoi je ne veux pas faire ça Donc tu peux te dire que tu peux faire des choses différentes. Tu peux sauver un monde de pain. Non, j'ai besoin de cette pain. Je suis là où je suis maintenant. Cette philosophie Locke, à ce moment-là, il a en réalité depuis le début de la série. Pour lui, les expériences que l'on subit sont telles un cocon dans lequel la chenille se débat pour devenir un papillon. La vie apprend à nous endurcir, afin de ne pas être trop faible pour survivre. Ce n'est qu'en souffrant, qu'en affrontant les épreuves sur notre chemin, que nous pouvons réellement devenir nous-mêmes cocoon. Même s'il le pouvait, Locke ne ferait pas en sorte de ne pas être abandonné à la naissance. Il ne se protégerait pas de son père. Quand celui-ci lui a volé son rein ou quand il l'a balancé du huitième étage. Car sans ça, il aurait été trop faible pour survivre sur l'île. Sans ça, il ne serait pas lui. Mais la question que l'on est finalement en droit de se poser est celle-ci. John Locke a-t-il déjà réellement été lui il disparaît sans avoir terminé sa quête, puisque celle-ci amène à un paradoxe temporel et donc, on serait tenté de dire qu'il est mort sans jamais avoir vraiment vécu. angry. Il meurt sans aucune réponse. Sa phrase iconique, ne me dites pas ce que je ne peux pas faire, est pleine de tragédie. Toute sa vie, on lui a dit qu'il ne pouvait pas être celui qu'il souhaitait être. Et bien qu'il se soit toujours battu pour ses rêves, il n'a jamais pu les réaliser. C'est comme si cette phrase nous incitait à penser que John est au-dessus des règles de cet immense jeu, alors qu'il n'a fait que de les subir. You can't be a Mais s'il n'avait certes aucun destin particulier, cela ne veut pas dire qu'il n'a servi à rien. Loin de là. L'héritage de sa philosophie restera ancré en Jack car, comme John, il abandonnera l'homme de science qu'il était pour devenir un homme de foi. Mais tout ceci découle d'une scène bien particulière. Tout ceci s'enclenche dans un épisode en particulier et quand on y repense, cette scène est peut-être bien la plus poignante de l'existence de John Locke. Of all the hospitals they couldn't brought me to, I end up here. You don't think that's fate. Your car accident was on the west side of Los Angeles. You being brought into my hospital isn't fate, John. It's probability. You don't understand. It wasn't an accident. Somebody is trying to kill me. Why? Why would someone try to kill you? Because they don't want me to succeed. They want to stop me. They don't want me to get back because I'm important. Have you ever stopped to think that these delusions that you're special aren't real? That maybe there's nothing important about you at all. Maybe you are just a lonely old man that crashed on an island. Dans cette scène, ce que dit Jack va résonner en John, il n'est peut-être qu'un vieil homme qui s'est juste écrasé sur une île et qui délire, une pensée qui l'amènera à perdre espoir et se suicider. Mais parallèlement à ça, ce que dit John va raisonner en Jack. C'est à partir de cette visite que Jack va commencer à vouloir revenir sur l'île et croire au destin. Trip first thing in the Sans le savoir, ils se sont enfin entendus. Et leurs mots ont chacun eu une répercussion sur l'autre. Mais ils ne se l'avouent pas. Jack devient progressivement un homme de foi tandis que John redevient un homme de science. C'est cette scène qui marque ce changement, cette scène qui déclenche l'évolution de Jack alors que c'est la dernière fois qu'il le voit en vie, cette scène qui signe la fin de John Locke. John Locke John Locke est un personnage unique. Piégé dans sa boucle, qu'il ne souhaiterait pourtant ne jamais briser, à la fois insignifiant mais à la fois l'origine de son caractère spécial, à la fois pathétique mais dans le même temps un modèle de sagesse, à la fois un héros et à la fois l'avatar du spectateur. Il est l'incarnation de Lost, à lui tout seul, un personnage perdu, à la fois perdu dans ses idées, dans sa foi, mais aussi perdu dans le temps. L'ironie de John Locke, c'est qu'il n'a jamais eu de destin. L'ironie tragique de John Locke, c'est qu'il est mort pour l'île sans jamais ayant pu accomplir quoi que ce soit pour elle. L'ironie finale, c'est qu'il sera manipulé toute sa vie, et que même son cadavre sera utilisé pour agir contre l'île qu'il a tant aimé. Mais l'ironie la plus tragique de John Locke, c'est que si certains personnages comme Charlie ou Jack sont devenus des papillons libres grâce à lui, il meurt alors qu'il n'était encore qu'une chenille, en train de se battre dans son cocon. Impossible d'évoluer davantage car à l'origine de son sort, à l'origine de sa propre fin.